Bonjour, c'est Laurence Butterfly Warrior. Je m'appelais Cancer Butterfly Warrior, mais je vais enlever le mot Cancer. Ce sera plus que Butterfly Warrior, car c'est un peu plus officiel. Euh, on va dire que voilà, la guérison est encore plus annoncée par le médecin puisqu'il m'a autorisé les vacances et tout ça, mais, c'est surtout pour dire que finalement, je suis très contente de ce parcours, de cette synthèse que, que j'ai faite. Donc, on est euh, le 3 juillet. Euh, L'an dernier, à cette même date, j'étais à l'hôpital. J'étais hospitalisée quasiment pour la première fois de ma vie. Euh, mais bon, je devais rester une journée, je suis restée une semaine pour me faire opérer, donc du poumon et puis pour enlever cette toute petite métastase. Donc, finalement, la synthèse de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, j'essaie je, je, de me dire ça, là. Eh bien, d'abord, mois d'avril, hop, j'ai constaté, comme par hasard, c'était une période où j'avais décidé de faire des stages de jeûne et d'améliorer mon alimentation, ce que j'avais fait progressivement déjà, les mois précédents, avec des toutes petites modifications dans mon alimentation, et puis déjà le simple fait déjà de manger par moi-même, de faire moi-même ma cuisine, et de ne pas être dans une cantine, ou de ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre qui cuisine, forcément, euh, j'ai envie de dire, l'alimentation elle est beaucoup plus adaptée euh, en fonction de ses propres besoins. Voilà. Et puis, avril de l'an dernier, je découvre ce, ce problème lors d'un stage de, de jeûne, et là, j'ai cette fulgurance qui me dit, euh, tu dois en parler à tout le monde parce qu'après, tu seras guéri et tu pourras expliquer les choses comme, comme elles se passent. Donc, après, je découvre. J'enclenche tout de suite dans ma tête une euh, intelligence, je ne sais pas quoi, un truc. Euh, je cherche partout sur Internet, je cherche partout auprès des amis, je cherche partout auprès de, des livres, des choses comme ça. Euh, en attendant le diagnostic, vraiment dans, dans la minute, quasiment les, les deux jours où j'ai moi constaté le problème, avant même les premières échographies autres, je sentais bien que c'était hyper grave. En tout cas, mon corps, mon corps me disait, là, ce que tu as découvert, là, tu ne pourras pas passer au travers. C'est vraiment quelque chose de très grave. Et, et ça me disait en même temps, dans le même temps, dans le même temps, ça me disait, fais tout ce que tu peux. Pour aller au plus près d'une médecine le plus naturelle possible. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite trouvé, par hasard ou pas, le traitement métabolique euh, du docteur Laurent Schwartz. Euh, ça m'a aidé parce que j'ai été acheté ce, ce traitement. Et euh, ce qui m'a aidé aussi, c'est que euh, je me suis dit, c'est surtout la, la façon dont déjà j'étais. Partir dans cet état d'esprit d'aller rechercher quoi faire et devenir acteur de sa santé, devenir responsable de sa santé, c'est vraiment le pas le plus important. J'ai envie de dire après, quel que soit l'outil, quelle que soit la méthode, que ce soit une médecine naturelle, complémentaire, chimio, radiothérapie, opération, etc. De toute manière, à partir du moment où moi, en tant que personne humaine, j'ai une maladie, je décide de regarder qu'est-ce que c'est que cette maladie, de faire face et d'y aller. Voilà. Pour non pas se considérer comme malade, mais pour se considérer comme en, en train de vivre un accident de vie, un, un parcours de vie. Et donc. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avril, je découvre. J'ai eu deux mois où j'ai fait ce traitement métabolique avec, on va dire, un régime cétogène. C'est-à-dire que je suis vraiment rentrée dans un, un moment où je me suis fait beaucoup de jus à l'extracteur, euh, centrifugeuse, etc. Donc, des jus verts, des jus euh, euh, radis, tomates. Voilà, je faisais quand même quelques jus carottes-pommes, même si ça fait partie des, des glucides à pour lesquelles il faut faire attention dans le régime cétogène. Néanmoins, on peut quand même aller jusqu'à 20 grammes de glucides par jour. Et euh, bah, je, je mettais ça dans mon, dans mon programme de, de, de la journée. Voilà. Donc, j'ai eu déjà ces deux mois tout de suite, là, pour donner ce message à mon corps que j'entendais, que j'allais mettre ce, ce degré de santé en plus. Mais je sentais que dans mon corps, c'était une urgence absolue. Et quand j'ai eu le diagnostic, le vrai fin mai, j'avais déjà eu un mois entier de traitement euh, j'étais déjà allée voir un autre médecin alternatif acupuncteur, euh, qui m'a aidé par rapport au fait de faire une synthèse globale de l'ensemble de la santé du corps ou pas, savoir à cet instant T, là où j'étais avec ce constat de maladie qu'est-ce qui se passait dans mon corps et pourquoi dans le la qualité de mon système immunitaire, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des endroits où il y avait des manques ou pas. Euh, je dois dire que ce médecin, bien qu'il était ultra onéreux, en termes de, voilà, euh, cette démarche elle a été euh, très essentielle à ce moment-là, parce qu'il a été le seul à me faire une analyse de, de sang très très très poussée et donc j'ai pu voir bien sûr qu'il manquait de la vitamine D mais j'ai pu voir à chaque degré de minéraux etc enfin ça c'est son domaine à lui ce qui a permis qu'il me donne euh, ben, du cassis en vitamine C ça a permis qu'il me donne de l'immunothérapie que j'ai démarré en attendant euh, quelque part le diagnostic euh, voilà. et, euh, et surtout d'avoir des compléments euh, Comment on ça à base de plantes ou en homéopathie, par exemple comme médulose pour anticiper s'il y a signaux ou pas, pour avoir quelque chose qui permette de contrebalancer les douleurs articulaires, les douleurs qui se passent au moment où on reçoit ça. Et ça m'a permis effectivement, même si les douleurs ont été très très intenses, mais ça m'a permis de, de compenser un peu chaque crise à chaque fois. Voilà. Euh, donc à vrai dire, je fais ça. De mai, je découvre le vrai diagnostic qui est posé, euh, cancer du sein euh, à un degré de stade 3 euh, très agressif. Euh, voilà, il se trouve qu'entre temps, j'ai fait le traitement métabolique, j'ai continué le cétogène. Il était question, le 1er juillet de l'an dernier, que je fasse une séance de chimiothérapie pour laquelle je n'étais pas très enchantée. Mon corps à ce moment-là ne me ne me disait pas oui. Mon esprit, mon corps et tout ça, il y avait des choses qui n'étaient pas alignées. Euh, euh, voilà, j'avais entendu le diagnostic. Le médecin, quand, je, quand il m'a donné le diagnostic, je euh, le 24 ou 25 mai, il avait l'air un peu surpris parce que j'étais stoïque. J'étais toute tranquille. Je lui disais oui, et je lui posais des questions. Euh, si ça se fait, ça se fait pas. Comme si c'était un truc tranquille. Mais parce que pour moi, euh, j'avais compris la gravité de la maladie un mois avant, au moment où moi, j'ai constaté le problème. Et donc, j'avais pris la mesure de, de, de la question et je regardais chaque étape. Voilà. Et mon étape à moi, c'était euh, que mon corps m'avait dit « tu ne fais pas d'opération, tu ne feras pas d'opération, tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne fais pas d'opération. Euh, tu, tu trouves un moyen le plus naturel possible. Alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, euh, déjà, début juin, donc, on euh, n'est même pas un moment, quelques jours après le diagnostic, je trouve une information qui me parle d'un voyage euh, où certains malades ont été. Et euh, c'est plutôt un voyage spirituel, mais néanmoins, euh, c'est là où il y a euh, un endroit, où, une sorte de village, où il y a des guérisseurs et euh, où plusieurs malades, notamment de tumeurs du cerveau et de cancer, etc., sont revenus guéris. En tout cas, ou en ayant complètement euh, stoppé la gravité de, de ce qu'ils avaient. Cette démarche, elle peut paraître un peu farfelue. Néanmoins, quand euh, tout ce que vous avez en face, c'est des mois de chimio, d'opération, j'ai envie de dire, n'importe quelle alternative est à essayer, en tout cas, moi, de ma part, euh, parce que euh, « Oui, moi, je veux dire, je suis un être humain, euh, j'ai envie d'essayer quelque chose qui, est, euh, qui, qui me donne la possibilité d'écouter ma, ma qualité d'être humain sensible et de ne pas aller dans quelque chose de, de trop agressif. » Donc, j'ai foncé dans ce voyage. J'ai commencé à prendre mon billet d'avion. Et Mon billet d'avion, c'était pour partir au Brésil, puisque ce village se trouve au Brésil. Voilà. Euh, ce petit village s'appelle Abadiana. Euh, voilà, et c'est un village tout tranquille. Euh, voilà, fin c'est même pas forcément au milieu de la forêt amazonienne, euh, c'est entouré bien évidemment de, de forêt, mais c'est plutôt tranquille. Et... Voilà. Néanmoins, la démarche pour moi parisienne d'aller là-bas, elle était énorme. Il se trouve que, bien évidemment, à partir du moment où j'ai décidé ça je commençais à me renseigner, euh, parce que partir là-bas, alors que pour moi, c'était un pays où euh, faisait, enfin, il y avait des brigands sur les routes, etc. C'est tout un film. Il se trouve que quelqu'un, un ami que je connaissais il y a deux ans, pile poil, revient de cet endroit. Je n'ai pas compris tout de suite. Je l'ai croisé, il me parle de cet endroit, et tout. je me dis, ah ben, c'est chouette, au moins il connaît, il sait ce que c'est, etc. Et puis, une autre amie me dit, mais oui je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Parce que vraiment, je connaissais il y a trois ans. Et je dis, mais il est transcendé cette personne. Il a complètement changé de regard. Il est, il est beaucoup plus lumineux. Enfin voilà. Et elle me dit, mais justement, il revient de cet endroit. Oh Alors j'avoue, c'est ce qui m'a décidé. Parce que si j'avais rencontré personne qui avait été dans cet endroit, je, je ne serais pas partie de, de la sorte. Je suis quand même. Même si je suis une femme spirituelle, que j'ai une ouverture d'esprit, que pour moi je ne mets aucune limite des mondes visibles, invisibles, etc. Pour moi tout est normal et naturel euh, néanmoins moi, d'aller me transporter comme ça en avion à des milliers de kilomètres toute seule, je ne serais pas partie s'il n'avait pas eu cette info donc voilà, je, je décide je prends mon billet d'avion et puis que se passe-t-il euh, peut-être deux jours plus tard, je reçois un coup de fil tranquille, comme ça, de la femme cancérologue, oncologue qui me suit et qui me dit, ah, mais en fait, là, vous devez aller dans deux jours prendre rendez-vous dans tel hôpital pour aller prendre un rendez-vous avec un chirurgien. Ah, un chirurgien euh, parce que euh, il y a un petit quelque chose euh, qu'il faut aller regarder, il faut aller poser la question chirurgiens. Euh, euh, il y a une petite tâche sur le poumon donc on doit faire une analyse une euh, radio pour voir si on doit opérer ou pas bon, grosse surprise donc euh, je n'avais pas tellement le temps de me retourner c'était genre le lendemain quoi. Euh, je crois que j'ai réussi à repousser mon rendez-vous deux jours plus tard parce qu'à ce moment-là j'étais quand même euh, dans un état de, de fatigue, hein, même, si, même si je prenais les choses bien, mais je pense que j'étais déjà dans un grand état de fatigue. Là. Je repose donc de deux jours, je vais aller voir le chirurgien. Là, très calmement, je fais tous les examens, je comprends tout le truc. Euh, euh, et il me dit non, bah là, il n'y a pas tellement de choix. Euh, on ne peut pas savoir avant d'opérer euh, si ce que vous avez, c'est bénin ou pas bénin. Ok euh, la façon dont ils me présentent les choses, euh, que ce soit l'oncologue ou lui, c'est comme si c'était un truc hyper facile. Euh, on arrive, on fait un petit trou, on passe un effet de petit fil, euh, pas plus grand que le petit bout du doigt, on, on repart, etc. On voit, euh, genre. Euh, parce qu'ils ont une manière finalement de, de montrer les choses qui est très factuelle. Et pour ne pas inquiéter, ce qui était bien d'un côté, en même temps, moi, je n'étais pas inquiète parce que j'avais ma vision de ce que j'avais ressenti. En plus, j'avais cet autre médecin alternatif qui m'avait fait une projection, je ne sais même pas si ça existe quelque part ailleurs, une projection de, de la façon dont mes cellules cancéreuses elles, pouvaient évoluer selon mon état de santé, selon tous les paramètres qu'il y avait dans mon corps, les minéraux, etc., etc. en admettant qu'on reste dans la situation la pire, et il me disait que non. Donc, il avait vu la petite tâche, lui. Il l'avait vu, mais pour lui, c'était bénin. Il avait vu un petit truc. Bon. Pour moi, dans mon esprit, mon corps me disait que c'était bénin. Par contre, je comprenais que c'était cette urgence de, de la masse, là, qui était tellement énorme, que oui, ça a comme pété. C'est ce qui se passe dans le corps habituellement. Et donc, du coup, il y a des métastases qui s'installent un peu partout. J'ai eu la chance que ce soit la plus petite métastase possible. Et dans ma chance, elle s'est... Posté sur le plus petit bout du lobe du poumon possible. Donc, euh, j'ai compris que j'avais une chance inouïe et que euh, pour moi, c'était comme un signe divin euh, de me dire, écoute, il faut que tu écoutes ce que dit ce chirurgien parce que ça va aller te mettre quelque part pendant quelque temps où tu vas pouvoir être posé. C'était un truc un peu étrange. La question que j'ai posée, c'est bon, mais derrière, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai ma chimiothérapie qui devait se passer deux jours plus tard euh, Est-ce que je fais l'opération Parce qu'entre-temps, on devait me poser l'espèce d'appareil pour faire passer la chimio. J'avais ça, genre, je ne sais pas, peut-être le lundi. Je devais me faire opérer deux jours plus tard pour euh, ce petit bout de truc. Et il me dit, oui, mais la chimio, euh, non, ça ne sera pas possible parce qu'il faudra voir que c'est qu'elle résilie. Et donc, je ne le ferai pas tout de suite. Et alors là, mon corps, euh, j'ai senti, c'était un oui total. Mon corps m'a dit Tu fais ce que tu veux, tu fais l'opération là, mais pas le chiffre. Ok. Donc, euh, donc, donc j'ai écouté ce chirurgien. Pour me faire opérer, j'étais, euh, oui, plus ou moins stressée le jour même. Et il se trouve que j'avais rendez-vous, je ne sais plus, euh, enfin, bon, bref, à midi pour telle heure. Déjà on vous fait venir 3-4 heures avant pour ça s'aller dans une salle, pour de la musique de j'écoutais la musique et tout ça, pour être dans un, un fauteuil un peu, et puis être le plus tranquille possible pour le poumon, pour qu'il n'y ait pas de stress, et voilà. Euh, il se trouve qu'entre temps, euh, ils ont reçu une urgence, et ils ont dû faire une greffe au poumon de quelqu'un, donc moi on va dire qu'au lieu de passer le matin... 11h, je suis passée peut-être à minuit le soir, etc., etc. Donc avec un médecin qui était quand même un peu fatigué. Euh, ce qui ne m'avait pas complètement dit, et que j'ai mis du temps, du temps à comprendre, la... c'est donc qu'il me fait l'opération. Et puis, ben, on, on, on s'occupe de moi en réanimation. Ça se passe très, très bien. Je comprends le... Le mérite qu'ont tous les infirmiers, les infirmières de... Chaque type de service, hein, parce que c'est quand même fantastique quand on est, euh, j'ai envie de dire, dans cet état à devoir euh, donner totalement sa confiance euh, aux chirurgiens, aux infirmières et autres. Déjà, l'infirmière qui a commencé pour faire la perfusion de, de, de l'opération, qui bon, m'a piqué un peu de partout, et, et mamel elle m'a dit Vous allez me maudire parce que ce n'était pas les endroits où il fallait, tellement elle m'a fait mal, mais oui. Bon, bref, je comprends qu'effectivement, de. Il peut y avoir des, des questions de stress. Euh, et donc, je comprends petit à petit que ce n'était pas une petite opération, c'était une incision énorme donc, autour de, de, de la poitrine, moi qui pensais que je n'allais même plus opérer. Et que, wow, au niveau de la cicatrisation, ça va être un truc de, de folie. Et moi, donc, je rentre en, à l'hôpital. Et moi j'ai mon avion qui est prévu genre trois jours plus tard. Donc au moment où je rentre, on me dit oui, vous allez partir le lendemain, euh, d'accord, et on me dit vous ne pourrez pas prendre l'avion. Oui. Donc voilà. Donc je suis là. J'ai cette opération du poumon. Je demande au chirurgien avant l'opération quand même. Et si je ne faisais pas l'opération, il se passe quoi Le comprendre qu avec toutes ces histoires de chimio qui sont programmées. Euh, bah une fois qu'on est en chimio on est tellement encore fatigué qu'on ne peut pas faire des opérations comme ça donc quelque part j'étais en meilleure santé là pour faire une opération donc je l'ai fait donc j'ai repoussé mon avion grâce à des amis euh, à fin juillet et j'ai fait en sorte quand je suis sortie d'écrire tout de suite à l'hôpital qui me suit euh, pour le cancer, pour leur dire écoutez, là, il va y avoir besoin de temps pour la cicatrisation je suis très fatiguée je ne peux pas trop marcher euh, parce qu'il fallait de la rééducation pour pouvoir respirer et tout ça et, euh, et donc je fais un peu ma pleureuse pour repousser le plus possible le temps euh, voilà, malgré tout juste deux jours avant ou deux jours après le, le départ il, il m'appelle, etc. etc. Donc, voilà j'ai renvoyé vraiment une lettre que j'ai renvoyée par, par une de mes amies pour dire je vous demande de patienter, je, je, ça se passe, je vous remercie, tout s'est bien passé, etc. etc. mais il faut vraiment que je prenne ce temps de cicatrisation avant d'aller mettre de la chimio. Voilà. Entre temps, avec donc l'opération du de la chambre, du truc qu'on met sur la peau plus l'opération du poumon, tout ça au même endroit. Alors là, sans dire que c'était tout un endroit qui n'était pas possible. Même pour s'habiller, pour bouger. Tout. Bon. Et ils me disent, pas d'avion. De, pas je demande, dès que je sors, tout de suite à, au chirurgien, je lui dis, voilà, qu'est-ce qui se passe si je prends l'avion quand même Parce que j'avais prévu, moi, cet avion. Et bien, on me dit, c'est surtout en cas de, de trou d'air, des choses comme ça. Donc, je comprends que je, je prends un risque limité. Donc, je le prends. Par contre, on ne me dit pas de dit de, de ne rien porter, de ne rien porter. Donc, je ne porte rien. Euh, pour ça, il a fallu, donc, je trouve une aide, quelqu'un qui m'aide à descendre ma valise jusqu'au taxi en bas. En l'occurrence, un ami. Et quelqu'un qui euh, vienne depuis le taxi jusqu'à faire tous les couloirs de l'aéroport avec moi, amener mon bagage, porter mon bagage sur le, le tapis autre parce que, mais alors, même soulevé comme ça, j'y arrivais, parce qu'il a pas fallu que je fasse ma valide Et, voilà. Et je me suis dit, comment ça va se passer à l'arrivée Parce que, voilà, je partais quand même avec quelques petites choses, je partais quand même avec des médicaments, euh, immunothérapie, vitamine D, vitamine C, etc. Voilà. avec des compresses, avec euh, des choses pour désinfecter. Euh, voilà, bon, bref, arrivé là-bas, j'ai passé trois semaines donc dans ce village, donc euh, on va dire un voyage spirituel, un voyage de guérison. Ça n'apparaît pas comme ça. Donc c'est toutes les semaines, c'était euh, on va dire euh, je sais pas comment dire passer sous une cascade d'eau euh, très fraîche, avec une eau de, de cristal qui n'existe nulle part au monde puisque c'est construit sur une montagne de, de cristal. C'est tout un chemin d'aller dans cette cascade parce que c'est tout un chemin. Euh, d'aller déposer les choses sur le passé, le présent, etc. Donc, voilà, c'est un chemin symbolique. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une partie de plaisir d'aller dans cette cascade, mais à la fois oui et à la fois non. Voilà, ça dépend. On dépose les choses et des fois il y a des chocs, il y a des réactions. Ce n'est jamais anodin d'aller sous cette cascade, je crois. Plus plein de massages, au moins un par semaine avec les belles énergies de quelqu'un qui a fait des choses, je ne sais même pas comment c'était possible, parce que je sortais de cette opération. On ne pouvait pas me toucher, et moi-même, j'avais presque, j'arrivais à peine à mettre les et tout ça, même si tout avait cicatrisé. Et elle, elle arrive à me faire un massage du corps entier, sans me faire mal, et ça me fait du bien. Donc, rien que ça, déjà c'est un miracle. Après de la bonne nourriture, dans l'hôtel où on est, et puis, matin et soir, on est dans cet endroit, donc d'Abadiana, cette cité, cet endroit où tout est tellement paisible que c'est incroyable, cette paix qui s'installe en moi. Euh, déjà, le simple fait de partir comme ça, de Paris au Brésil, c'est partir dans l'aventure. Donc, ce pas partir dans la maladie, c'était partir dans l'aventure de... Euh, Quelque part, j'étais plus effrayée de qu'est-ce que je vais trouver le matin, le soir, est-ce que je vais avoir une bestiole à l'entrée de ma chambre, etc. Puisque, au début, j'étais face à la forêt, donc pour rentrer le, le, le soir dans, dans, dans la nuit, etc. Bon, pas bah, non. Euh, et donc, ce truc d'être acteur de sa santé, d'être vraiment dans un moteur, là, en action dans, dans son corps, avec quelque part, le, le corps est en mouvement. En plus, c'était un instinct incroyable parce qu'au moment où je suis partie, donc euh, le 19 juillet, c'est le moment où en France, à Paris, ça a été une canicule extraordinaire. Or, moi, c'était le seul endroit au monde presque où il n'y a pas eu de canicule et où moi, mon poumon, j'avais un mal fou à respirer en France, à Paris euh, et dans le petit village où sont mes parents. Voilà. Et là, au Brésil, j'arrive, je pensais qu'il allait faire des 40 degrés, c'est l'inverse. Il fait 26, 28, 30 maxi, mais, mais des fois, il fait 15, 20. Donc, pour mon poumon, je peux marcher tranquillement, faire des longues marches. C'est incroyable comme l'instinct du corps fonctionne. Enfin, honnêtement, je, je suis totalement ébahie de cela. Voilà. Et donc, et ben, qu'est-ce qui se passe tous les matins il y a cette forme de prière un peu euh, par rapport à soi, quelque part d'aller déposer les choses, d'être tranquille des fois c'est d'entendre des chants des chants du gospel, certains jours ça c'est magnifique, le simple fait de, de chanter, d'être un peu dans cette allégresse euh, ce qui fait que c'est bien d'un côté d'activer la paix et de l'autre côté d'activer cette, euh, cette envie de joie et d'allégresse qu'a notre corps après tout on a tous envie d'être heureux on a tous envie d'être dans le bonheur et là, dans le chant quand on est entouré avec d'autres gens qui ont envie de chanter comme nous. Euh... Mais c'est intéressant parce que là, quelque part, c'est un chant qui intervient comme un chant de guérison, pas seulement pour être dans la légresse. Et donc, ça amène cette dose euh, supplémentaire de, de, de gens qui euh... sont dans cette énergie. Et en plus de cela, régulièrement, toutes les semaines, il y a ce qu'on appelle des opérations spirituelles. Euh ne sont pas compréhensibles pour toute personne qui peut écouter dans la mesure où elle ne le vit pas euh, c'est simplement euh, qu'on écrit euh, son intention de dire voilà je veux être guéri par rapport à telle intention, telle intention, telle intention on va déposer cette intention et qu'on va simplement pendant un instant être euh, concentré sur cette intention et qu'on va tout d'un coup pendant quelques instants, quelques minutes aller dans une salle où tout le monde se déplace à ce endroit là et qu'on va faire Sorte de lâcher prise corporelle pour laisser faire ce qui vient. Il se trouve que là-bas, ce sont des énergies spirituelles guérisseuses, des énergies de lumière, on peut y croire ou pas. Euh, néanmoins, moi-même qui avais beaucoup de, de doutes, hein, j'ai beau être un, un être humain très spirituel et j'ai beau avoir cette ouverture d'esprit, euh, j'ai toujours cette croyance que c'est pour les autres et pas pour moi. J'ai toujours cette croyance que... Euh, je suis dans le mental et que mon corps ne peut pas ressentir et bien là, j'ai ressenti peu importe que ce soit mental ou corporel est-ce que c'est mon esprit qui s'est euh, mis quelque part euh, des idées en tête ou mon corps, en tout cas j'ai ressenti, j ressenti euh, la première fois un degré d'amour fantastique la deuxième fois j'ai eu une forme d'opération qui n'a rien à voir avec une opération c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir reçu l'opération du poumon Là, je savais que oui, je en ressentais encore les douleurs de l'opération. Mais euh, là, c'est une énergie qui, comme si elle m'avait enveloppé euh, d'une du, du, étole en mon roulant, sans que c'était une étole constituée de pierres précieuses, souples, comme un ruban souple euh, d'améthyste, de turquoise. Euh, voilà. C'était euh, de toute beauté ce, ce, ce moment a été vraiment de toute beauté. Je remercierais jamais assez ce voyage même pour cet instant. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai que vécu à cet instant. Voilà. Et puis la dernière fois, bon, je me souviens plus, mais en tout cas, tout ça a fait partie de l'ensemble de la guérison. Il se trouve que je suis revenue de ce voyage donc avec une grande paix et quelque chose un peu comme s'il y avait cette paix qui s'était installée comme un jardin intérieur à l'intérieur de moi. Voilà, un petit, un petit quelque chose, une petite dose de, de paix. Et je suis revenue, j'ai une prise de santé, une prise de sang en revenant. J'ai vu que mon système immunitaire avait remonté, puisque ma vitamine D avait un peu remonté. Et enfin, on sentait que mes, mes, je sais comment dire, enfin, les, les données étaient remontées, mon système immunitaire était remonté un petit peu. Pas les marqueurs du, du cancer, à ce moment-là je l'ai cru, parce que je ne savais pas bien lire les choses. Maintenant, j'ai vu que non. C'est bien de l'avoir vu un an plus tard, je n'avais pas compris à ce moment-là. En tout cas, j'étais revenue avec une énergie de folie. Euh, L'avantage de ça, quoi, c'est que du coup, euh, je suis revenue en étant OK pour faire la chimiothérapie. Mon corps était OK, mon esprit était OK, toute mon énergie, tout était beau. Mais j'étais dans une telle énergie que moi, chaque fois que j'étais à voir la, la chimio, c'est comme si j'allais recevoir, je ne sais pas, un UV pour aller bronzer. Voilà. C'est un peu étrange hein, de dire ça, parce que ce n'est pas anodin de penser que ça va être des, des produits de chimio dans, dans les veines du corps. Mais euh, moi, je les ai vécus bien chaque séance. J'ai rencontré des jeunes femmes ou des, des personnes merveilleuses à côté. Donc, euh, voilà, ça a été des moments pas désagréables du tout, c'est pas anodin, c'était euh, effectivement d'aller faire ça. Euh, par contre, chaque séance après, les premières, les deuxièmes, troisièmes, euh, chez moi, oui, ça a été facile à vivre, hein, parce que en très peu de temps, j'ai perdu toutes mes forces et tous mes muscles, alors que je n'ai pas de muscles, mais je ne savais même pas à quel point j'allais tomber dans un degré de faiblesse d'affaiblissement. Je ne sais même pas comment j'ai fait à l'époque pour continuer à aller faire mes courses tous les jours avec mon petit chariot. Alors, que j'avais l'impression que les murs allaient me tourner sur, sur le point de la tête. Je me tenais au mur discrètement euh, parce que je n'avais plus aucune notion de c'est quoi la verticale, l'horizontale, etc., etc. Et ça, ça a duré quand même 4 mois. Mais, euh, bon. Voilà. Et puis, les douleurs articulaires, oui, c'est sûr que là, vous voyez que vos genoux, ils ne peuvent même plus tenir. A, je ne sais même pas comment c'est possible. J'ai l'impression que mes os étaient devenus mous. Que je ne pouvais même pas euh, me lever d'une seule. Ouais, même pas pour faire enfin, un, un centimètre carré. Enfin bon, bref. Tout ça, ça s'est amélioré. Euh, tout ça pour dire que, eh bien, j'ai eu ensuite quatre mois de chimio. Les trois, quatre premières séances, ça s'est bien passé parce que je suis revenue avec cette énergie fantastique. Donc, j'ai eu tout un cycle de chimio en moins. Ce qui, pour quelqu'un qui est malade, c'est très, très, très important. Donc, j'ai eu tout un cycle de chimio en moins. Donc, peut-être un mois, un mois et demi de chimio en moins. Parce que moi, j'ai théorisé. Honnêtement, je préfère avoir été théorisé que d'avoir reçu la chimio en plus. Voilà. Je l'ai vu parce que d'autres personnes ont eu ce même cycle que je devais avoir en parallèle. Et elles m'ont raconté, j'ai vu comment elles étaient. J'ai vu comment elles étaient encore plus embêtées en termes d'effets de, secondaires et de nausées, etc., que je n'ai pas eu. J'ai eu cette chimio avec cette molécule qui est très difficile, très dure, mais qu'au début, j'ai bien vécu grâce au fait d'être arrivée en forme. Par contre, mon corps m'a poussée très, très, très régulièrement à pas à exagérer, mais à, à oser dire les choses, parce que je suis quelqu'un qui ne dit pas. Donc, à, à exagérer un peu les effets secondaires et à dire que voilà, ça, je supportais pas, je ne pouvais plus digérer, je ne pouvais plus manger, etc. etc. Je suis quelqu'un je peux supporter sans rien dire. Et là, à un moment donné, ça m'a dit, tu le dis, tu fais les choses. Sinon, euh, c'était mon foie qui me disait, là, je vais pas m'éter mon, mon intestin, mon estomac. Euh, voilà. Donc, j'ai entendu encore à un moment donné... Euh, il fallait que je rentre chez moi, mes parents euh, j'étais chez eux parce que c'était plus facile euh, à certaines cures de chez nous d'aller bon, dix jours chez eux et qu'ils me passent à manger que je ne bouge pas et que, euh, et que je puisse manger mais ils veulent bien faire, ils veulent vous nourrir et vous nourrir en fonction de leurs critères à eux, même s'ils si avaient bien compris que je devais manger moins de sucre et autres et bon, euh, quand même, un petit peu de euh, je sais pas, de quiche dans laquelle il y a du blé, des choses comme ça Encore ils me disaient non c'est fini là. je ne mange plus rien donc, je suis rentrée chez moi. Et j'ai pris cette décision de continuer à être acteur de ma santé. Et oui, mon corps me disait, ne mange rien. Donc, j'entendais, ne mange rien. Et puis, il y a certains jours où je sentais bien qu'il fallait quand même un minimum vital. Parce que je n'étais ben, pas trop épaisse à ce moment-là. J'avais quand même perdu 5 ou 6 kilos, je pense, pendant ce, ce moment-là. 5 ou 6 kilos... Euh, en sachant que ça ben, fait déjà 10 jours que je n'arrivais pas bien à, à manger. Euh, L'intelligence du corps est fantastique. Il m'a demandé d'aller manger des crevettes. Et la crevette, et ben, oui, ça contient des minéraux, ça contient euh, euh, le minimum vital pour aller faire circuler le système immunitaire, pour aller euh, raccrocher ces petites choses. Hein, voilà. Et puis j'ai pu manger quelques légumes verts, quelques petites choses très simples. Euh, et puis, les ben, choses se passent, hein, les choses se passent très bien. Ça m'a obligé à moi d'aller dans toute cette recherche au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Euh, ce qu'on ne dit pas, et le plus dur dans le cancer, c'est la relation à l'émotionnel. Euh, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça vient perturber euh, au niveau, euh, j'ai envie de dire, des neurones, au niveau... En fait, on, on se trouve dans une dépression saisonnière ou dans une dépression grave, euh, j'ai envie de dire certains jours, puis le lendemain, ça va. Mais c'est des, des, des flashs de dépression, euh, d'une force, tu vois, les suicides dans, dans la seconde. Hein. Ça, par contre, personne ne me l'a dit. Ça, ça c'était très difficile à vivre. Et en fait, j'ai vu depuis d'autres témoignages de personnes qui ont dit que, euh, en fait, ça allait rechercher des, je sais pas, des, des émotions, des choses comme ça, très enfouies depuis l'enfance, puisqu'à qu'à un moment donné, on jeûne, on ne mange plus. Et voilà. Je n'ai pas trouvé d'autres explications depuis. Néanmoins, j'ai compris qu'effectivement, je me suis retrouvée dans un... Une phase émotionnelle très, très perturbée. Euh, voilà. La firme me disait, ah, vous alliez consulter, etc. J'ai dit, attendez. Vous voulez qu'on reste l'esprit sain, tranquille, qu'on soit aucune émotion, aucun problème, alors que ça fait un mois qu'on ne dort pas, un mois qu'on ne mange pas, et qu'on reçoit de, de, des doses de, de, de chimie qui viennent parasiter partout le corps, et qu'il faudrait qu'on reste stoïque, pas pleurer, pas être émotion, non, rien. C'est un peu normal qu'on soit perturbé et qu'en plus, on ne sait pas trop où on est le corps, euh, si on guérit, si on ne guérit pas. tout euh, d'un coup, euh, euh, et pourtant, je savais que mon corps guérissait parce que j'avais eu quelques signes qui étaient beaux. Mais il y avait oh là là, cet émotionnel qui a été perturbé. Euh, J'ai appris à demander à réduire les doses. Euh, donc, voilà, oui, il y a tout cet apprentissage, en tout cas pour moi, à apprendre à dire non et à apprendre à décrypter dans mon corps chaque sensation pour aller comprendre si c'est la tristesse si c'est de la colère et voilà. donc dans tout ce parcours, j'oublie des tonnes de choses mais il y a eu tous ces petits défis que j'ai pu faire pour aller respirer donc les défis ça a été faire des séances de Reiki et Rebirth avec Suzanne Mubare ça a été des séances, des défis quand je pouvais à peine marcher que j'étais faire ce, ce défi euh, d'aller en présence des loups euh, avec Sophie Marty et euh, Sophie Noël euh, pour aller au contact de c'est quoi le vivant dans mon corps qu'est-ce qui est vivant dans mon corps qu'est-ce que j'entends puisque c'est mon corps qui a décidé de, oui tu es malade mais oui tu peux vivre donc euh, je, voilà, c'est un moment donné lâcher euh, le mental qui est toujours dans il faut, je dois, et ça c'est des choses qu'on a appris quand on est petit et quand on est adulte, ben, c'est de quoi j'ai envie Qu'est-ce que je choisis Je choisis de dire non à certaines choses, je choisis de dire oui à certaines choses. Donc, et ben, euh, à la fin de la chimio, heureusement, mon corps avait dit, de dire non à la chimio, il se trouve que mon corps a enclenché un problème d'effet secondaire, ce qui fait que la chimio s'est arrêtée, fantastique. Il n'y a plus resté que cet autre traitement qui fait que bon, ben, ça permet de d'éviter le problème de récidive plus tard, et puis de faire en sorte que le cancer ne se propage pas euh, là. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à chaque scanner, mon corps, la veille ou l'avant-veille, m'a dit ce qu'il y allait y avoir dans le scanner. Voilà. Et donc, c'est fantastique parce qu'au mois de mars, ça m'a dit non, il n'y a plus rien. Ils ont mis un temps fou à me dire, et puis la façon dont c'était écrit, c'était compliqué d'aller comprendre leur termes, j'ai fini par le comprendre, que bon, ben non, ils cherchaient tellement dans les masses, où est-ce qu'il aurait pu y avoir quelque chose, ils trouvaient même pas de la trace de quoi que ce soit, euh, donc il n'y avait rien, euh, moi j'ai continué donc la permis, euh, à faire lecture d'artémiciline, qui m'a permis d'être sûre qu'à la fois suivante, il n'y aurait rien, et donc là, aujourd'hui, je suis bien contente, cette fois-ci, il n'y a vraiment rien du tout, par contre, il y a un petit problème, je pense de fatigue, parce que ça a créé. Je pense que un petit problème, peut-être pas cardiaque, mais un petit problème au niveau du, du cœur. Ça, peut, ça peut, tout, tout ce qui est gym et autres. Moi, qui voulais recommencer là-dedans, je vais y aller doucement quand même. Voilà. Euh, mais euh, ce qui est fantastique, c'est que donc je n'ai pas fait d'opération. Je devais avoir effectivement euh, cette opération des deux côtés qu'on enlève une tumeur d'un côté et euh, qu'on enlève les trois tumeurs de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on enlève l'ensemble de, de, de la partie de mon corps, au niveau de la poitrine, mais non, non, j'ai pu, euh, voilà, pu garder euh, mon corps intact, et c'est fantastique. Et alors effectivement, on pourrait dire, tu as quand même fait ces quatre mois de chimio, donc ce n'est pas un traitement complètement naturel. J'ai envie de dire il faut écouter l'intelligence et la vérité de son corps. Voilà. Effectivement, peut-être que j'aurais pu dire non à la chimio et faire que des cures d'artémisinine. Mais quand on est à un degré d'agressivité du cancer tel que je l'ai eu l'an dernier au même moment, euh, voilà, c'est difficile de dire ça parce que j'ai et tu regardais tous les professeurs aux États-Unis, qui disaient des, des avis, et tous disaient qu'il fallait faire euh, un régime cétogène ou euh, une façon de s'alimenter sans glucides, etc., avec éventuellement un traitement métabolique, avec éventuellement d'autres choses, mais à chaque fois, en même temps, ils conseillaient euh, une cure, mais avec, mettons, des chimiots de faible dose, chose qui ne se passe pas en France. Et moi, j'avais prévu de stopper ça j'avais prévu d'aller dans une clinique en Allemagne pour ensuite me faire soigner sous d'autres formes avec la vitamine C haute dose et puis d'autres choses. Bon, bien on a pris. Deux mois avant, j'ai décidé que non et que je ferais par moi-même ces cures d'artémisinie, mais que si ça, ça ne fonctionnerait pas, j'allais voir cette clinique en dernier, dernier recours. Euh, mais quand j'ai vu les, les tarifs prohibitifs, je me suis dit que mon inquiétude était plus concernant le travail, de donc, euh, voilà, tout ça pour dire que c'est un long parcours et que si vous en êtes dans ce parcours, surtout, euh, faites confiance à chaque étape. Et faites-vous confiance. Bien sûr, prenez un avis de quelqu'un, d'un docteur, d'un médecin. Moi, personnellement, je n'ai pas tellement pu avoir des avis de médecin parce que je n'ai pas réussi à parler de des traitements complémentaires que je faisais à côté euh, de tout ça. Euh, néanmoins, c'est un peu surprenant parce que toutes les personnes, les malades que euh, j'ai côtoyé autour de moi, elles ont toutes fait l'opération et moi non. Voilà. Alors peut-être que je suis la seule sur 100 euh, femmes qui vont se faire opérer, mais non. Donc je suis extrêmement heureuse de cela. Voilà. Si jamais il y a euh, une femme que cela interpelle ou... Euh, ou une mère, ou une amie qui veut aider euh, une autre de ses amis, voilà. Je suis prête à, à en discuter. Euh. Bien évidemment, je ne suis, suis pas médecin, mais j'ai euh, étudié énormément aussi le développement, développement personnel. J'ai aussi fait des méthodes de neurosciences à côté. J'ai toujours été un peu conseiller un peu coach et autres. Donc, maintenant, j'ai compris que j'avais... Euh, cette connexion qui est revenue entre mon émotionnel, mon esprit et mon corps et c'est tout un apprentissage voilà. donc on peut être malade j'aime bien dire, le médecin il soigne, il soigne la maladie il soigne en général, il soigne quelque chose de localisé qui a un problème voilà. et pour eux, c'est la cellule qui soigne, mais soigne ne pas l'ensemble du malade or moi, ce que j'ai pris en compte c'est moi l'ensemble de, de tout mon corps. Euh, j'ai fait en permanence une forme de scanner sur moi. Euh, j'ai vérifié où, où est-ce que j'en étais de chacune de mes sensations tous les jours. Euh, et finalement, ça apprend beaucoup de choses. Et euh, je pourrais vous en parler une prochaine fois. Mais maintenant, j'ai décidé d'aller me former euh, à partir de, de septembre. Et je vais devenir effectivement pour, pour faire une sorte de de thérapeute avec un scan et avec un protocole très, très précis sur le scan et je pourrais accompagner donc des femmes et des hommes s'ils ont envie de, de s'accompagner sur ce parcours et d'être acteur de sa santé ou d'augmenter son capital santé parce que Dieu merci il n'y a pas besoin de passer par des cancers très graves pour pouvoir améliorer sa santé. On a tous des petits beaux. Et puis, j'ai envie de dire, la période, elle est vraiment très propice à se poser la question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, dans ce monde, aujourd'hui, pour manger tous les jours, pour dormir, pour travailler, être en harmonie dans les ensembles de, de, de ces domaines de vie. Donc, euh, j'ai envie de vous dire à très bientôt, en bonne santé, portez-vous bien et surtout faites attention à, à vos décisions parce qu'elles n'appartiennent qu'à vous. Très bonne journée.